— Bonjour, euh, Lionel Thompson. Alors vous êtes, euh, vous êtes journaliste à France Inter, élu SNJ-CGT au, au Conseil d'administration de, de Radio France. Et on vous reçoit euh, aujourd'hui pour parler de, de la mobilisation qu'il y a eu euh, à Radio France il y a quelques semaines en réaction au, au, aux annonces de, de la direction. On vous reçoit pour euh, l'association euh, Acrimed, qui est une association de de critique des médias qui ne conçoit pas euh, son, son travail depuis 20 ans euh, sans une, une attention extrêmement poussée euh, aux évolutions euh, portées aux évolutions du paysage médiatique et en particulier euh, aux mobilisations des, des salariés, des travailleurs des médias, euh, des atteintes contre toutes les atteintes, euh, des atteintes contre euh, euh, à la liberté d'informer, aux conditions de, de production d'une du, bonne information euh, et des atteintes au rang desquelles euh, Évidemment, les politiques de dégraissage du service public sont un enjeu majeur. Donc peut-être qu'on peut, qu peut commencer par ça et donc directement entrer dans le, dans le vif du sujet en vous demandant justement qu'est-ce qui a généré la mobilisation à Radio France, qui a été assez massive le 18 juin dernier, et donc pourquoi les salariés se sont, se sont mobilisés. Bonjour, et puis merci pour l'invitation. Euh, — Effectivement, la, la mobilisation le, le 18 juin a été euh, assez massive et assez euh, même euh, inédite. Je pense que ça fait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu une mobilisation aussi massive, parce qu'il y a eu évidemment euh, en 2015 déjà la longue grève de près d'un mois, euh, où on se battait déjà contre un plan de réduction euh, euh, du budget et de, et de réduction surtout de l'emploi, mais dans laquelle euh, la participation était un peu euh, inégale, et euh, notamment chez les journalistes, elle était malheureusement, elle était restée assez faible pendant ce grand mouvement. Probablement aussi, pour des raisons euh, qui lui appartient d'expliquer, parce que le, le SNJ, qui est le syndicat euh, largement majoritaire chez les journalistes à Radio France, euh, avait fait le choix de, de ne pas être euh, vraiment dans le mouvement. Ils avaient, euh, déposer euh, un ou deux, je ne sais plus exactement, préavis de grève pour, euh, pour euh, participer au mouvement sur une journée ou deux, mais pas plus. Là, sur, une, sur cette journée du 18 juin, euh, tout le monde était vraiment dans le mouvement, y compris donc les rédactions, y compris les journalistes qui étaient assez massivement en grève. Il y avait sans... Je ne crois pas dire de bêtises en disant qu'il y avait plus de 80%, euh, c'était même pas loin de 90% des journalistes de France Inter en service ce jour-là qui étaient en grève, y compris certaines figures de l'antenne. Euh, bon, c'est assez remarquable. Pourquoi Je crois que... Bon, c'est pas le premier, euh, comme je le disais, plan d'économie et de suppression d'emplois qu'on subit. On a déjà subi euh, le, le précédent sur... Euh, sur le, le, la période 2015-2019, euh, dont je reparlerai après, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur ce plan d'économie et sur les suppressions d'emplois qui étaient liées. Et, et là, euh, alors qu'on arrive à la fin de, ce, de cette période, euh, Sibyl Veil annonce un nouveau plan d'économie de 60 millions, ce qui est énorme, hein, 60 millions d'ici 2022, ça fait pas loin de 10% du budget, d'un budget annuel de Radio France quand même. Le budget annuel de Radio France, il est un peu au-delà de 600 millions d'euros par an. Euh, et avec euh, 270 à 390 suppressions d'emplois à la clé, euh, ce qui, euh, dans la fourchette haute, 390 ferait pas loin de 10% de l'effectif aussi, puisqu'il y a un peu plus, à peine plus maintenant, à peine plus de 4000 salariés à Radio France. C'est assez marrant d'ailleurs, cette... Euh, cette barre de 10% parce que c'est vraiment, on a l'impression que c'est la toise à Bercy, parce que quand on regarde ce qui se fait dans les autres entreprises de l'audiovisuel public, notamment France Télévisions, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Donc on voit vraiment que la logique, elle n'est pas nécessairement économique, en tout cas par rapport à l'économie de l'entreprise, elle est vraiment, il faut couper, et c'est à peu près la même, le même niveau d'économie de, demandé partout. Euh, donc ce nouveau plan d'économie, il arrive... Euh, on savait que le gouvernement, euh, déjà depuis un moment, euh, demandait à Radio France de faire euh, 20 millions d'économies euh, d'ici 2022. Ils ont demandé des économies... Je crois que c'est 160 aussi à France Télévisions, ce qui se traduit aussi chez eux par un plan de suppression d'emplois. Euh, il est arrivé... Euh, alors qu'on nous a déjà demandé des efforts, alors que ces efforts ont déjà été en partie faits au prix d'une de, de, de, régression, enfin de régression dans, le, dans, la, dans ce qui est produit aussi bien en volume qu'en qu qualité, mais ça on pourra en reparler, alors que... Le précédent plan d'économie nous était présenté comme quelque chose qui était absolument nécessaire pour revenir à l'équilibre financier. On était effectivement en situation de déficit. Nous, on n'était pas tout à fait d'accord avec la direction sur les raisons de ce déficit. Mais on était en situation de déficit et on nous présentait les économies comme pour revenir à l'équilibre financier. Quoi. On est revenu à l'équilibre financier. On a même été excédentaire en 2018. Et là, boum, on nous rebalance un plan de 60 millions d'économies, à nouveau des suppressions d'emplois, euh, donc en partie pour 20 millions parce que le gouvernement euh, nous impose euh, des économies, et en partie parce que euh, Sibyl Veil dit euh, « il me faut 20 millions pour financer le développement du numérique, 5 millions pour le, le développement de la radio euh, sur la RNT, et 15 millions pour des investissements dans le numérique, euh, euh, dans, pour le, le, la transition vers le numérique ». Et puis, euh, et puis il faut aussi économiser 20 millions parce qu'il y a un accroissement mécanique des charges de l'entreprise, notamment des charges salariales, euh, qui va être de 20 millions aussi. Voilà. 20 plus 20 plus 20, ça fait 60. Et je crois que les gens ont vécu ça comme vraiment une espèce d'injustice très forte, plus fort encore qu'en qu en, qu en 2015. Euh, en 2015, il y a des gens qui disaient qui, qui, étaient, qui étaient perméables ou qui étaient sensibles au discours de la direction, qui disaient ah, c'est vrai qu'on est en déficit, voilà, patati euh, patata Là, il y a vraiment un sentiment d'injustice parce que financièrement euh, l'entreprise ne va pas si mal, malgré il y a des choses qui, qui nous posent souci, hein, notamment le chantier pharaonique qui n'est toujours pas terminé, qui va euh, aller. Euh, au-delà encore de 2019, qui est prévu jusqu'en 2024, je crois maintenant carrément, et qui va coûter encore cher. Mais, mais bon, la santé financière de, de, de, de Radio France, elle n'est pas, pas si mauvaise que ça. Et en tout cas, elle ne justifie absolument pas pour nous de devoir faire encore 60 millions d'économies. Et puis, euh, et puis les audiences sont bonnes. Alors les audiences, c'est pas tout. Nous, on ne se raccroche surtout pas à ça. Mais c'est incontestable qu'elles sont bonnes. Et donc ça joue aussi dans le fait que les gens ont ce sentiment d'injustice. De, de, et puis euh, les économies qui ont été générées ont déjà pas mal dégradé les conditions de, de, de travail des gens à Radio France. Il y, a, il y a beaucoup de services en tension. Les suppressions d'emplois qui ont été réalisées ont, ont mis vraiment certains, certaines directions, certains services vraiment en tension. On, nous, on alerte sans cesse la direction euh, qui fait la sourde oreille et qui euh, fait un peu mine de regarder ailleurs, mais sur les cas de souffrance au travail, de burn-out, et qui commencent à se multiplier. On n'est pas euh, encore dans le syndrome France Télécom, mais euh, nous, ça nous inquiète, vraiment, sincèrement. Donc il y a un, un peu un épuisement des gens, une perte de sens dans certains services euh, du boulot, parce qu'il y a déjà eu une intensification du travail voilà, tout ça fait que, euh, que cette annonce d'économie supplémentaire a généré un ras-le-bol qui a fait que les gens se sont très fortement mobilisés sur cette journée du, du 18 juin. Est-ce que, euh, alors il y, y a pas mal de, de pistes déjà ouvertes, mais alors le, sur vraiment ce que tu viens de, ce que vous venez de, de, de dire à la fin, euh, sur les conséquences justement euh, néfastes, euh, pour euh, donc, euh, les gens qui travaillent, et puis pour la qualité de l'information, évidemment. Est-ce que, euh, est que vous pourriez donner euh, des exemples concrets de, justement, quelle incidence ces politiques ont euh, sur le travail C'est-à-dire euh, euh, voilà, des, des, des gens qui sont obligés de faire plus euh, de choses qu'avant euh, ?— enfin, tout... Alors si je prends quelques secteurs, par exemple, euh, les gens qui travaillent dans la production à France Inter, les réalisateurs, par exemple, on leur demande de plus en plus de travailler sur deux voire trois émissions à la fois, euh, ça c'est une très grosse contrainte pour eux. On leur demande de préparer des émissions, on demande aux producteurs et aux réalisateurs et aux assistants de préparer les émissions dans un temps euh, de plus en plus restreint, on demande par exemple pour l'année prochaine aux gens qui font des hebdomadaires de les préparer en deux jours, en fait, bien souvent, les gens n'y arrivent pas. Ces contraintes-là, elles, elles aboutissent souvent à ce que les gens ne, ne, ne respectent pas ces temps de travail et prennent sur, sur leur propre temps. Parce que ça, est, on, est, on est là dans des, dans des marges qui deviennent à la limite du, du possible pour en tout cas continuer à produire de la façon dont on, dont on veut produire, pour avoir la, la, la qualité... Et le et le fond qu'on veut produire. Euh, si je prends sur les rédactions, il euh, y a eu, dans le réseau Bleu par exemple, euh, clairement maintenant l'idée est de se concentrer sur les matinales. Il euh, y a euh, une réduction euh, du reportage et des sorties en reportage euh, sur Bleu. Il y a de plus en plus de choses qui se font par des interviews par téléphone. Où, euh, voilà, où on ne se déplace pas parce que c'est parce que devenu compliqué, parce qu'il euh, y a des matinales qui sont aussi très gourmandes en présentateur, et ça ne va pas s'arranger avec l'idée de faire des matinales filmées communes avec euh, France 3, ce qui de notre point de vue n'est pas une bonne idée, mais, euh, et qui va euh, mobiliser un nombre de gens présents en matinale qui fait qu'il y a de moins en moins de gens disponibles pour faire du reportage. Euh, voilà, et puis euh, même sur les grandes chaînes nationales, euh, on voit bien que le, le reportage, euh, il faut que ça coûte le moins possible de plus en plus. Euh, certains reportages, c'est clair, qui ont fait des choix par moments économiques. On n'y va pas parce qu'il n'y euh, aura pas le budget. Et, euh, alors euh, de plus en plus, euh, si c'est une ONG qui paye, euh, on commence à être tenté, euh, oui, de, de, de faire ça, euh, d'avoir de, euh, des reportages où euh, c'est une ONG qui paye le, le billet d'avion, euh, ce qui pose un vrai problème éditorial, évidemment, de notre point de vue. Euh, voilà, ça, c'est des exemples. Après, il y a des exemples qui sont clairement perceptibles pour les auditeurs. Hein. Il y a de plus en plus de rediffusions. On n'a plus de programme, en, depuis un moment déjà maintenant, on n'a plus de programme en direct la nuit sur France Inter, par exemple. C'est des rediffusions, alors qu'avant, c'était des programmes originaux, en direct, la nuit. Alors oui, il y a moins d'auditeurs la nuit, il n'y a pas énormément d'auditeurs la nuit, mais enfin, il nous semble que la mission de service public, c'est qu'on doit à ses auditeurs autre chose que de la radio en boîte, quoi. Et ça prend même des proportions. voilà, Moi j'ai été sidéré il n'y a pas longtemps, j'écoutais France Inter. J'ai écouté, c'est la grille d'été qui a commencé. Les grilles d'été sont en tendance à se prolonger aussi parce qu'elles elles reviennent moins chères. Et parce qu'il y a beaucoup de rediffusion, plus encore sur les grilles d'été. Euh, J'entendais une émission l'après-midi, je l'ai entendue en rediffusion parce que je suis rentré chez moi tard le soir. je trouve que je suis rentré chez moi tard le soir, le jour même, vers 1 heure du matin, j'ai réentendu la même émission en rediffusion que celle que j'avais entendue l'après-midi même. Voilà, on a de plus en plus de, de, de choses comme ça. Ça, c'est les conséquences euh, claires des économies qui sont faites euh, depuis un moment déjà. Il euh, y a eu énormément de baisses de captation euh, de, de musique euh, live. Euh, ça, ça touche pas mal France Musique. Il y a eu euh, une baisse de production de fiction originale, on rediffuse, on fait des... des, des, des mais non, il y a eu une baisse de, de, de production de fiction, une baisse donc d'emploi euh, de, de comédiens. On se targue depuis longtemps d'être hein, le, le premier employeur de comédiens en, en France. Je ne sais pas si c'est encore vrai, mais en tout cas la, la, la production de fiction a beaucoup baissé. Euh, voilà, et puis euh, après ça touche aussi des services qui sont plus, euh, qui sont moins directement liés aux antennes, mais euh, on, on, on a beaucoup externalisé par exemple, et euh, c'est marrant parce que c'était, enfin c'est marrant, c'est pas le mot, mais c'était des services qui étaient justement euh, très en pointe, ou en tout cas quand, qui avaient été beaucoup mis en avant dans la grève de 2015, parce que c'est les premiers services touchés, des services comme la sécurité, le ménage, qui sont des choses qu'on a déjà en grande partie sous-traitées, à des boîtes qui d'ailleurs sont des boîtes esclavagistes euh, à moitié. Enfin, euh, là, on vit, on, on, ils, le Radio France est très content d'avoir euh, trouvé un nouveau. Un nouveau euh, pour, le, pour le, le, le, les, les agents de ménage, d'avoir trouvé une nouvelle boîte prestataire qui est 8 millions moins chère que la précédente. Mais à ce tarif-là, évidemment, euh, on est obligé de, de faire euh, très attention à comment les gens sont traités, parce que même si, théoriquement, ils sont obligés de réemployer les gens, il on a eu des gros problèmes euh, avec des gens qui voulaient envoyer ailleurs, avec, euh, avec des gens qui travaillaient à euh, la Radio France depuis parfois très longtemps. Donc voilà, il y, y a sur ces, euh, ces services-là, euh, qui sont des services qui ne sont pas au cœur du métier, mais qui pour nous sont importants à maintenir dans Radio France, parce qu'il n'y a pas de raison. Euh, les, les, même les gens qui font le ménage, nous, d'abord parce qu'ils sont, euh, d'un point de vue social, mieux traités s'ils si sont salariés à Radio France, c'est une garantie quand même pour eux. Ensuite, parce que c'est important d'avoir des gens qui font le ménage, nous, on est euh, on a, dans les rédactions, on n'a pas forcément envie que ce soit n'importe qui qui entre, qui vienne euh, faire le ménage. Euh, il euh, y a des choses qui peuvent traîner sur les il y a des bureaux, il y a des documents, il y a des choses comme ça, voilà, c'est important, on trouve, d'avoir des salariés dans la France. Idem pour la sécurité, c'est important d'avoir des salariés qui connaissent bien le bâtiment, qui connaissent bien la maison, qui connaissent les salariés. Parce qu'avec les boîtes de sécurité auxquelles on sous-traite, il y a un gros turnover, il y a énormément de gens en CDD, ça pose parfois problème, des gens qui ne connaissent pas forcément bien la maison. Voilà, mais ça, on y est confronté aussi sur ces services-là. — Et du coup, dans le, enfin, dans le plan euh, qui est présenté pour 2022, là, il est beaucoup question de la polyvalence euh, des salariés. Et est-ce que, du coup, vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, comment ça impacte les métiers, par exemple, et les conditions de travail euh, des salariés ?— Alors euh, on, on pousse à la polyvalence clairement euh, sur plusieurs axes. Un qui est de faire sans doute prendre en charge des, de plus en plus de, de, de tâches techniques par les gens de la production. Parce que c'est vrai, les outils numériques euh, peuvent donner l'impression que c'est facile et qu'on peut assez facilement, avec des formations euh, assez courtes, pouvoir prendre en charge du... du... Alors, je ne parle pas du montage parce que ça, ça fait un moment déjà que, que c'est pris en charge, par euh, non plus par les techniciens, mais par euh, soit les journalistes, soit les gens de la production eux-mêmes, mais sur le mixage surtout, l'enjeu c'est le, le mixage. Là. Euh, voilà, de, de, pour pour euh, que essayer de... de de gagner euh, sur les, les emplois au niveau euh, technicien. Il euh, y a euh, aussi, euh, avec le numérique, euh, d'essayer de faire prendre en charge euh, toutes les tâches euh, pour le numérique euh, à charge d'emploi. Ce qui est déjà en, en grande partie le, le cas, parce que les, le, le, le, le, ce, qui est, ce qui a été créé comme emploi pour le numérique est, euh, est vraiment euh, très insuffisant par rapport à ce qu'il faudrait pour pouvoir euh, correctement euh, correctement euh, développer les, les, les productions numériques sans sans affecter le cœur de notre euh, de notre métier et sans affecter la production radio parce que c'est ça qui est en train de se passer en fait c'est que comme l'État nous coupe euh, nous coupe les vivres comme effectivement oui sans doute il faut investir sur le numérique parce qu'il faut euh, voilà on, il faut il faut se développer sur le numérique on est on n'est pas fou et on, contrairement à ce que essaye de faire croire certains on n'est pas des dinosaures euh, qui refusent le changement hein. le changement on l'a déjà pris en main pas mal on est déjà passé on fait plein de choses euh, en podcast, on est, euh, on est quand même pas mal, euh, mal placé. On, on met des, des, beaucoup de choses en podcast et ça marche très bien. Donc euh, le, le passage sur le numérique, on l'a déjà en grande partie pris en charge, mais on le prend en charge avec un, un alourdissement euh, du travail euh, des gens. Euh, les journalistes sont pas mal en pointe là-dessus parce qu'on nous demande, euh, en plus de ce qu'on produit pour la radio, de produire pour euh, les sites euh, les sites internet. Il y a un moment donné, euh, déjà, euh, déjà les, les, les journées de travail sont euh, pour, les, pour les rédactions sont à rallonge. Il y a énormément de gens, euh, ça aussi, c'est une des choses qui a mobilisé euh, les gens. On leur parle d'alourdir la, la charge de travail, d'intensifier le travail, d'accroître la productivité, alors que dans les rédactions, hormis peut-être les gens qui sont sur des, du, du travail posté, c'est-à-dire les présentateurs qui, eux, savent à quelle heure ils commencent à travailler, à quelle heure ils terminent, ils savent à peu près combien de temps ils mettent pour préparer leurs journaux. Pour tous ceux qui sont sur des postes de reportage ou, ou de rubriques ou de choses où le travail, où il n'y a pas d'horaire quotidien de travail, il y a des horaires de travail. Hein. On est quand même soumis au droit du travail, comme tout le monde. C'est-à-dire que théoriquement, on est... On est euh, on est aux 35 heures, enfin on fait 40 heures hebdomadaires euh, théoriquement, euh, puisqu'on a des jours de RTT pour les 35 heures. Mais, euh, mais les gens explosent leurs horaires de travail légaux. Les, les journalistes qui font 50 heures par semaine, malheureusement, c'est monnaie courante, voire plus. Euh, donc quand on leur parle d'intensifier le travail, les gens disent « Mais de quoi ils nous parlent ?» Donc euh, voilà, j'ai un peu perdu le fil de ce que je disais, pardon. Ouais, — C'était sur la polyvalence. — Sur la polyvalence. Mais voilà, là, on est plus sur l'intensification. Enfin non, non, on est aussi sur, on est aussi sur, la, sur, la, sur la polyvalence, parce que, parce que les tâches... Mais ça, on sait qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Hein. Malheureusement, dans tous les médias euh, publics privés, euh, l'arrivée d'Internet et des tâches liées à Internet et le passage sur Internet font qu'il euh, qu y a eu une intensification et, une, et, une, et une, une demande de polyvalence. On nous demande de faire de l'image. On nous demande euh, voilà, de faire de la vidéo, de l'image. Ce pas notre métier, c'est pas notre cœur de métier. Euh, nous, à la rigueur, si on nous forme des gens correctement à faire de l'image, pourquoi pas faire de l'image Mais encore faut-il former correctement. On, on nous demande de faire de l'image bien souvent avec le téléphone portable et avec deux jours de formation. C'est pas une formation à l'image, ça. Enfin, c'est voilà, on, on, on va se retrouver à faire sur internet, le paradoxe c'est qu'on va se retrouver à faire sur internet des productions qui auront une qualité qui sera bien en deçà de ce qui, à notre point de vue, on doit exiger du service public. On a, on a, une, on a quand même, jusque-là, on a réussi à maintenir sur le son et sur la radio une réputation d'excellence quand même et un travail qui est un travail sur le son de, de qualité. Ça ne va pas durer comme ça si on continue à taper dans les moyens qui, qui, qui, qui, qui grignotent sur notre cœur de métier. Et ce qu'on fait sur le net, on n'y met pas des moyens suffisants, donc on fait des choses qui parfois sont pas terribles et je parle encore moins, je disais tout à l'heure qu'on est critique vis-à-vis -vis de l'idée de faire de la radio euh, filmée qu'on met sur l'antenne de France 3 pour les, les France Bleu. c'est parce que ce qui a été mené euh, de façon, euh, qui nous était présenté comme expérimental, mais enfin on savait bien que l'expérience était euh, de toute façon dès le départ vouée à être généralisée, il y a, il y a euh, donc des matinales filmées euh, à Nice et à Toulouse depuis janvier dernier, bah, quand on regarde le résultat qui est diffusé le matin sur France 3, je vous invite à y aller si vous ne l'avez pas fait, on dirait de la télé roumaine des années 80. C'est pas... Je voilà, dis ça, c'est une petite blague. Je n'ai rien à voir <rire> la télé roumaine des années 80, mais on est en, 2000, on est en 2019. C'est est, est très cheap, c'est très pauvre, et, euh, et ce n'est pas, pas un truc satisfaisant. C'est vrai que alors, le, le numérique, c'est euh, euh, présenté euh, comme euh, un défi, comme un tournant, etc. C'est un leitmotiv qui revient énormément euh, dans les discours de, de la direction, euh, euh, dans, dans les interventions qu'il y a pu avoir de Sybille Veil. Euh, et, euh, et du coup, on a, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est mis en avant sans que, euh, puisque évidemment, avec tout le verbiage qu'il peut avoir, euh, qui y a euh, dans, le, justement, dans les explications de -ce, de, de ce que ça veut vraiment dire, etc. On a l'impression que c'est toujours le mot d'ordre, mais que euh, c'est jamais vraiment précisé. Et que euh, ce qui est encore moins précisé, effectivement, c'est quelles conséquences ça a sur les pratiques, sur les conditions de travail, euh, etc. C'est euh, quelque chose qui est affiché, euh, comme vous l'avez dit tout, tout à l'heure, euh, vous ne pouvez pas rester en mode dinosaure et rater le tournant du numérique, mais... Euh, encore une fois, comme vous l'avez précisé, c'est quelque chose qui est, qui est déjà en cours. Euh, est-ce que, euh, euh, également, l'arrivée de, de, soit de journalistes, y compris de, de personnalités qui sont plus hauts euh, dans la direction ou autre, l'arrivée de, de, de gens qui viennent justement de la télévision, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus importante ces derniers temps, est-ce que vous le voyez aussi en lien avec, euh, avec toute cette... Euh, avec tout ce moment, et, que, et, que, et, que, et quelles conséquences justement ça peut avoir Parce que c'est assez euh, oui, intéressant. Ça, quoi. ça nous interpelle évidemment. Parce que, euh, effectivement, quand on regarde euh, un certain nombre de nominations à des postes importants euh, ces dernières années, ça a été euh, très souvent et presque systématiquement des gens qui venaient de la télé. Euh, alors après, bon. Pourquoi pas, hein, mais là, c'est tellement systématique que, euh, voilà, on a eu Guy Lagache. Quand il s'en va, il est remplacé par quelqu'un qui arrive de France 3. Euh, on a à la tête de la rédaction de France Inter, euh, Catherine Nel, qui arrive aussi de TF1, donc de la télé. Euh, on a. Euh, alors à France Info, c'est moins vrai, paradoxalement. Même si France Info, euh, alors j'en ai pas parlé dans l'intensification et la. Et, et la polyvalence. Mais eux, ils sont aussi au cœur de ça. Puisqu'on leur demande de faire de la télé, une télévision. notre un point de vue, c'est pas non plus euh, un truc formidable, France Info Télé. Je pense qu'ils auraient dû donner à les moyens à France Télévisions de faire une télé toute info, qu'il aurait fallu le faire euh, peut-être en 2002, au moment où le gouvernement euh, Jospin a voulu le faire et que Chirac, à peine réélu, a mis fin euh, au projet parce que Bouygues ne euh, voulait pas de concurrent à LCI. À cette époque-là, ça aurait eu du sens peut-être de faire une télévision publique Tout info, même si le format Tout info est un format qui pose en lui-même question, parce que c'est un format dans lequel il est très compliqué de faire, euh, de faire des choses euh, intéressantes vraiment sur le fond en matière d'information. Mais bon, peut-être qu'il y aurait eu moyen... Euh, voilà, donc pourquoi pas une télé Tout info euh, du service public mais euh, il faut à ce moment-là donner les moyens à France Télévisions de le faire. Là, on a l'impression, nous, un peu de servir, mais comme, comme sur, euh, sur France Bleu d'ailleurs, on a l'impression de servir un petit peu de, de cheval de Troie pour produire de la télé low cost euh, pour, pour France Télévisions. Et, et France Info, c'est un peu ça. Et en même temps, ça nous coûte quand même 4 millions, alors que notre budget est serré, ça nous coûte quand même 4 millions par an, cette euh, télévision. Pour une audience euh, télé, qui est quand même ultra confidentielle. Quoi. Alors moi, je veux bien. On nous dit que c'est formidable, ça a donné une surface médiatique à hein, France Info. Enfin, moi, je pense que France Info se continuerait à se porter très bien euh, sans avoir forcément participé à cette télévision. Donc, euh, donc mais oui, pour revenir, pour revenir euh, à l'obsession de l'image et de la télé, il y a un peu une confusion. C'est-à-dire déjà. Euh, dans toute ce, cette espèce d'amalgame de, de, entre nouveaux médias, on euh, ne sait jamais trop si on nous parle vraiment d'Internet ou de la télévision. Il y a un peu une confusion. Nous, pour nous, euh, la télévision, c'est une chose Internet, c'en est encore une autre. Et euh, moi, je pense qu'on a vraiment pas grand intérêt à faire de la télévision, nous. Télévision publique, c'est France Télé. Donnons à, les moyens à France Télé de faire ce qu'il faut faire en télé. Et puis euh, donnons à la radio euh, les moyens de faire, de continuer à faire de la bonne radio et les moyens de se déployer sur Internet. Mais c'est les moyens de déployer la radio sur Internet. Parce que là, il nous parle beaucoup, il y a un glissement qui nous inquiète, c'est que il euh, euh, y, y, y a un glissement vers... Euh, on a l'impression qu'on veut mettre tous les, tous, les, tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'on veut aller investir à fond sur les podcasts, et notamment les podcasts natifs. Oui, les podcasts, les podcasts natifs, c'est intéressant et ça peut être un moyen de... Les podcasts natifs, c'est les, les podcasts qui ne proviennent pas d'émissions qui ont été diffusées à l'antenne. C'est-à-dire pour l'instant, ce qu'on met sur l'antenne, ça provient à quasi 100% de, de, de, des émissions qu'on qu qu met telles quelles ou qu'on découpe et qu'on met en podcast sur Internet. Donc Ça, c'est une façon de faire vivre la radio sur Internet, qui est très intéressante, ça marche bien. Et, euh, et le podcast natif, c'est-à-dire produire des émissions audio spécifiquement pour Internet qui n'existeront qui, qui pas forcément euh, sur, sur les antennes, dans, dans le flux, dans, dans les émissions en flux, ça, pourquoi pas, mais à condition qu'on nous donne les moyens d'investir là-dedans sans dépoiler la radio, quoi. Parce que là, c'est ce qui est en train de se passer. Et, et, et on, scie, euh, on scie la branche sur laquelle on assise, mais je pense que c'est pas... alors. Euh après, ouais, on, peut, on, peut on, peut, on peut essayer quand même de, de s'interroger sur les intentions, parce que c'est une façon aussi de ne plus forcément faire tout à fait la même chose. C'est vrai que sur Internet, ça va nous permettre de faire payer les podcasts, ce qui n'est pas très service public. Euh, sur Internet, vous ne vous adressez plus tout à fait au même public. Il y a... Y a un, il y a une tentation aussi, je pense, sur Internet, d'un découpage marketing des choses beaucoup plus fines et beaucoup plus... Euh, parce qu'on a là leur, leur grande obsession, mais ça, euh, c'est l'obsession aussi du pouvoir politique, je pense, c'est de concurrencer les GAFA. Bon, un, si on veut concurrencer les GAFA, il va peut-être falloir y mettre <rire> un moyen un petit peu plus conséquent, parce que avec nos pauvres 15 millions d'investissements dans l'Internet, je pense pas que c'est avec ça qu'on va concurrencer les GAFA. Euh, et puis il faut faire attention parce que ça nous entraîne sur des terrains qui peuvent, euh, où il peut y avoir beaucoup de glissements par rapport à la notion de service public et par rapport aux missions de service public. Et on peut entrer dans des choses beaucoup plus marketing, beaucoup plus, euh, où, où, on, où, on, où on sectionne beaucoup plus euh, les, les, les auditeurs. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire euh, voilà, alors que nous, on est quand même attachés sur les, les antennes. Oui, on découpe aussi les, les, les, les, un peu les auditeurs. Mais enfin, on, on a des, des, des, des antennes qui sont censées, comme France Inter, théoriquement, s'adresser à tous les publics, à tout le monde. C'est pas complètement vrai. C'est bien, c'est compliqué de s'adresser à tous les publics, surtout aujourd'hui où... le, le où les publics et où les auditeurs sont très... où la société est très fragmentée, donc, la, donc les publics sont très fragmentés. Donc c'est compliqué de, de, de, de faire un, un média qui parle à tout le monde en même temps, c'est compliqué. Mais, mais l'ambition, elle doit être là quand même. Et, et, le, et le glissement sur le, sur le tout Internet, sur le tout podcast, sur euh, « il faut développer des plateformes de contenu », on ne serait plus que des producteurs de contenu pour des plateformes de contenu, euh, si on les écoute. Ils ne parlent plus de radio, ils parlent d'audio. Euh, et là, il y a des glissements auxquels il faut qu'on fasse très attention. Et nous, on n'a pas encore complètement analysé tous les, toutes les conséquences que ça peut avoir. Nous, on est, on, est, on est partant pour le glissement vers le numérique. Et parce qu'on voit bien, on n'est pas fou, on voit bien qu'il y a une érosion petit à petit du média radio, euh, que cette érosion, elle est plus avancée encore, par exemple, dans un pays comme les États-Unis. Mais que ça ne veut pas dire que la radio va disparaître. Il va y avoir, je pense, un seuil, à un moment donné. et Il faut continuer quand même à investir dans la radio. Il faut continuer à essayer d'investir dans la radio. Alors bon, ils le font avec la RNT, par exemple. Mais on a l'impression qu'ils ont trop vite tendance à considérer que la radio FM de flux, c'est un truc de vieux, c'est un truc dépassé. Et que qu'il faut arrêter d'investir là-dedans. La vraie question aussi, c'est effectivement pourquoi... Pourquoi faire quoi C'est-à-dire que si euh, euh, on peut prendre un exemple mais qui est assez euh, qui, qui, qui nous interpelle aussi, si faire de l'image euh, euh, ou filmer de, de, des moments clés quand même euh, dans les dans les dans les dans les grilles de radio que sont les matinales, si filmer euh, les matinales, c'est pour isoler des pastilles et pour faire de la communication. Euh, sur les réseaux sociaux, ça, ça fait partie aussi d'une stratégie qui, bon, n'est pas forcément... Euh, enfin, en tout cas, qu'on peut discuter, quoi. Parce que, parce que là, c'est ce qui arrive, et on sait euh, combien les, les médias sont en concurrence entre eux, en concurrence aussi avec euh, des médias privés, aussi des, des émissions euh, aux mêmes heures qui, elles, sont filmées, etc. Donc on sent aussi euh, ce, ce rapport à l'image qui est pas non plus... Euh, tout à fait, enfin euh, qui répondent pas forcément tout à fait à des, à des objectifs euh, nobles euh, qui seraient déconnectés de, de tout intérêt euh, concurrentiel, on va le dire, pour être sympa Non, et puis euh, autant sur les antennes, on a été préservé un peu, pas complètement, mais un petit peu au moins de la course à l'audience, parce qu'on ne dépend pas trop des recettes publicitaires, à la radio en tout cas, la télé c'est différent, mais la radio pour l'instant c'est encore comme ça. Autant sur Internet, il euh, y a dans l'idée effectivement que ça rapporte, et donc d'être dans quelque chose qui, où on dépend financièrement des recettes publicitaires, et donc d'être donc, donc dans la course au clic, ouais. D'être dans la course au clic, d'être dans la course au buzz, euh, de mettre sur internet et de, de, de mettre sur tout ce qui fait du buzz et ce qui fait du clic. Et, et ça pour nous c'est un danger, oui. C'est un danger. De la même façon qui est un danger plus globalement le fait de restreindre les ressources publiques et de vouloir augmenter les ressources propres et donc les ressources publicitaires aussi. Ils nous ont ouvert récemment le droit à la publicité commerciale. Alors, c'est vrai que la publicité institutionnelle, on, au laquelle on avait euh, le seul droit avant, avait tendance à se restreindre, mais parce que la publicité institutionnelle, c'était en partie justement euh, des euh, opérateurs publics, il euh, ça, ça, ça, ça, ça, y avait des choses dans la sphère publique, donc ça, comme ça se restreint, bah oui. On avait des recettes publicitaires qui avaient euh, sans doute tendance à, si ça, ou si on ne touchait pas au cahier des charges, à se restreindre. Euh, nous, philosophiquement, on a toujours dit que dans l'absolu, euh, ça ne nous dérangerait pas qu'il n'y ait pas de pub sur nos antennes, à condition que ça soit évidemment compensé par un financement public euh, à la hauteur. parce que Et qu'on ne nous fasse pas euh, le coup de génie de Sarkozy en 2008 de sucrer une partie de la des recettes publicitaires. Ça a touché surtout la télé. Nous, ça nous a pas trop affecté mais il a su supprimé une partie des recettes publicitaires de la télé en compensant absolument pas par ailleurs. donc euh, Il si ne faut pas que ce soit un moyen de nous étrangler encore plus financièrement. Mais, euh, mais donc ils nous ont ouvert la publicité commerciale, ce qui fait qu'on a des publicités euh, euh, insupportables sur l'antenne, parce que la publicité commerciale, surtout en radio, a quand même la faculté d'être très bête. <rire> euh, je ne dis pas que la pub institutionnelle était mieux, mais... Mais euh, bon, on a, euh, voilà, on a, on a augmenté nos, nos recettes pub, mais il y a un vrai danger en, en, en donnant une place de plus en plus grande à nos recettes propres, à ce que ça, à ce que ça nous renforce le, la course à l'audience, à ce que ça nous rende dépendants euh, de, de, de recettes publicitaires et de, et de recettes propres, quoi. Euh, Idem euh, dans ce qui n'est pas des recettes pub, mais dans ce qui est, par exemple, on, on, on loue de plus en plus les locaux de, de, de la maison de la radio. Voilà, pour des défilés de mode, pour des... on privatise euh, un bâtiment euh, qui, euh, dont la rénovation va coûter quand même pas loin. Maintenant, on en est je ne sais plus à combien, on en est le budget, mais je crois qu'on va arriver au final à presque une année, de... l'équivalent de presque une année de budget. Hein. Il va coûter pas loin de 600 millions d'euros ce, ce chantier, au final. Euh, et puis on se retrouve à louer, euh, à louer euh, des locaux, des fois nos moyens techniques, à des boîtes privées qui viennent faire des événements, des choses comme ça. Ce n'est pas très service public non plus ça. Et concrètement, ça a du coup j'imagine des effets sur euh, la, la disponibilité des locaux pour les équipes. Ça, ça a des... des effets sur la disponibilité locaux. Des, des, des locaux, des équipes, mm -hmm. euh, alors que pendant le chantier, justement, on va avoir un, un vrai problème et c'est au prétexte de ça aussi que les productions élaborées euh, ont été euh, pas mal diminuées. Là. Il y a euh, toutes les tout ce qu'on appelle les studios moyens qui vont entrer en. qui sont, qui sont euh, à refaire. Là. Et donc les, les, les moyens de production, les, les locaux, même en locaux, sont, sont, sont très compliqués, sont, sont diminués, sont très compliqués. Alors c'est provisoire, parce que normalement ils vont être faits. Mais euh, je pense que dans l'idée qu il y a derrière, de ne pas forcément reprendre le même niveau, enfin euh, c'est assez clair, hein, une fois qu'on aura réduit les, les, les, et, et, et changé la façon dont on produit, euh, on dira qu'on a besoin de moins d'heures de production, et on louera euh, les locaux, les, les, les, les studios flambant neufs qu'on aura à des productions euh, extérieures. Mmh. Donc on... — On dépense de l'argent pour euh, faire des choses qui ne servent pas à la radio et autant d'argent qui pourrait aussi euh, oui. être mis euh, ailleurs, quoi. Oui, C'est-à-dire oui. que c'est un peu le... — ah, il y a une logique, hein, mais De toute façon, il y, y, y, y a une logique derrière tout ça. Enfin euh, il ne vous aura pas échappé que euh, ce gouvernement, euh, encore de façon peut-être plus caricaturale que les précédents, mais, mais déjà depuis un moment, là, euh, pff, la, la, la, ce qui est tout ce qui est service public euh, philosophiquement et pas trop enfin euh, moins il y en a mais on se porte la philosophie c'est que ça coûte cher euh, et qu'on remet en cause le, le, la, la légitimité euh, de ces services publics et, euh, et nous on voit bien que plus on plus on réduit plus on réduit euh, plus on, plus on change la façon de produire, plus on réduit les moyens pour produire et plus on va vers des modes de production et donc des productions qui, vont se, qui se distingueront de moins en moins de l'offre privée, plus on, nous, plus on nous coupe la légitimité justement du service public pour ensuite dire bah « bon après tout, le privé peut le faire ». Mais peut-être pour un jour, alors on n'en est pas là, mais pour remettre carrément en cause la légitimité même de l'existence d'un service public audiovisuel. Oui, c'est plutôt la tendance... Euh qu'on Voit aussi dans d'autres secteurs, effectivement, et ça, ça a l'air d'être euh, quand même la clé de euh, la clé de, de, de, de leur réflexion, c'est à dire que c'est effectivement des gens qui n'ont a priori pas grande notion euh, et pas grand attachement euh, non plus au service public. Il suffit de, de regarder aussi, euh, bah alors c'est pas que c'est pas que ça, mais euh, si on regarde le parcours de Sibyl Veil, il y a quand même. Euh, euh, voilà des choses qui des, des, des, des gros indices, des gros signaux. Euh, J'invite euh, à, à regarder à ce sujet sur, euh, sur le, le site d'Acrimède, mais disons qu'elle n'est pas à son premier détricotage, euh, et, et c'est pour employer un mot euh, encore une fois euh, euh, édulcoré euh, de, euh, du public quoi. Euh, disons qu'elle est passée par exemple par les hôpitaux. Euh, et euh, donc tout ça pour dire que. Euh, voilà, ce qui, est, ce qui est remis en cause euh, fondamentalement, en fait, c'est la, la, la, la notion même de service public, c'est-à-dire de, de, de concevoir, par exemple, vous en parliez euh, au début de l'interview, mais euh, euh, euh, des publics cibles, mais aussi des émissions qui devraient répondre, qui, qui, qui sont calquées sur des, qui, qui doivent répondre à des objectifs de rentabilité, c'est-à-dire qu'on se, euh, c'est ça qui prime, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas. Euh, euh, on en parlait un peu en off, mais par exemple des émissions à France Culture qui n'ont pas forcément euh, beaucoup d'auditeurs, mais c'est ça qu'il faut peut-être expliquer. C'est pourquoi c'est important politiquement, sans, sans qu'il y ait euh, du contenu politique, hein, j'entends, mais pourquoi c'est important politiquement que des émissions euh, perdurent à l'antenne euh, et, qu et que et qu'elles soient déconnectées d'enjeux, de, de rentabilité, etc. C'est ça le... le c'est ça la notion de service public, et c'est ça qui euh, est bien sûr étranger à ces gens qui, qui, le, qui, le, qui le pulvérisent en réalité. Mais oui, parce qu'il y a, y a euh, voilà, dans la émission de service public, alors il y a comme je le disais tout à l'heure, euh, l'idée qu'on s'adresse à tous les publics, mais euh, y compris en faisant des choses que, que, qui s'adressent à des publics plus restreints, et qui ne seront pas prises en charge de toute façon par, par le privé. Je ne vois pas quel euh, grand groupe privé fera une radio comme, comme France Culture, ou, ou même France, sur ce qui est encore France Musique, mais qui, qui, qui est en train de changer, parce que, parce que la, la volonté semble être de faire tendre France Musique vers quelque chose qui serait juste un, un film musical classique et un outil de promotion des formations musicales de Radio France et plus du tout une chaîne qui se penche sur les savoirs musicaux et sur les, les, les, les musiques rares ou expérimentales, ou, et, qui, qui, euh, voilà, et qui explore euh, ces, ces domaines-là. Euh, la, la suppression de cinq émissions assez emblématiques à la rentrée là, euh, sur France Musique est assez, euh, voilà, est assez euh, notable sur ce plan-là. Hein. Sur France Culture, il y a aussi des, des émissions euh, qui ont été supprimées. Sur, sur France Inter, nous, on avait déjà protesté quand euh, l'émission de Daniel Mermet avait été euh, supprimée euh, bon, Daniel Mermet, on savait bien qu'à arriver à un moment donné, euh, il devrait euh, euh, pour, pour arriver à l'âge où, où on prend sa à retraite, euh, ce n'est pas, pas la question. Mais euh, de maintenir une émission quotidienne comme celle-là, qui est, on parle de, à la fois d'actualité sociale, de lutte, de choses qui sont très peu présentes par ailleurs, euh, ça nous paraissait important. Euh, alors que la direction, euh, Laurence Bloch, euh, déjà à l'époque, je crois, euh, je crois que c'était déjà elle, hein, euh, enfin, elle était déjà partie, me semble-t-il, euh, avait euh, fait le choix de déplacer euh, les quelques membres de l'équipe qu'elle euh, conservait le samedi après-midi à un horaire euh, très confidentiel. Et puis là, elle la supprime carrément à la rentrée qui vient, cette émission. Donc vous parlez de Comme un bruit qui court De Comme un Briquet-Court, qui était oui. qui qui, qui euh, produit par euh, Antoine Chao, Guy Vanquille et euh, Charlotte euh, Perry, euh, qui, euh, voilà, qui avait pris quelque part un peu la suite dans l'esprit de, de, de l'émission de Daniel Mermet, mais qui était confiné à une hebdomadaire le samedi à un horaire très compliqué et dans les arguments qui l'ont été suivis, a été brandi le coup de l'émission. Mais voilà, c'est sait bien qu'aussi, politiquement, c'est quand même pas innocent. Voilà, ce genre de parole-là euh, n'aura plus sa place du tout sur France Inter. Et c'est quand même, du point de vue du service public, pour nous, c'est évidemment une perte. — Oui, parce que même s'ils se sont défendus, je crois, de, effectivement de supprimer euh euh, l'émission, euh, parce qu'elle euh, serait euh, trop engagée, on va dire, il euh, y a quand même, euh, là pour le coup, euh, un arrière-fond euh, politique dans le fond de l'émission. Euh. Et comme vous disiez d'ailleurs, euh, même pas seulement, c'est-à-dire que c'est euh, aussi un lieu de, de reportage, euh, qui... enfin une émission d'une heure, euh, je crois, oui. euh, de, de reportage, donc euh, c'est... C'est pas rien, hein, c'est pas oui, une oui, politique à deux. Et, et, et puis ça, de, ça devient rare. Euh, ça devient rare euh, alors, quand on, quand on a dit ça, on nous a renvoyé, on nous a dit « Oui, mais il y a les journaux d'information ». Mais les journaux d'information, c'est pas du tout la même chose. D'abord, il n'y a pas euh, le parti pris euh, qui peut y avoir dans une émission comme ça de programme. Et ensuite, euh, c'est sur des temps beaucoup moins longs. Euh, on, on a conservé quand même encore euh, aujourd'hui un, un magazine de reportage que je connais bien pour... Euh, y avoir travaillé pendant quelques années qui est interception mais c'est pas la même chose c'est pas pas le même travail c'est pas euh, voilà. pas la même ligne éditoriale c'est pas pareil et, euh, et dans le même temps euh, euh, voilà, on, on voit aussi euh, que il y a une espèce de, de partage assez, euh, assez bizarre c'est on tolère euh, en gros, si je caricature un peu, à France Inter, les, les éditorialistes sont, sont plutôt à droite ou plutôt, plutôt euh, centre, centre-droit. Et puis on tolère les idées de gauche quand c'est des humoristes. Quoi. En gros, les humoristes sont de gauche, <rire> les éditorialistes de droite. Si je, si je caricature un peu, c'est euh, Dominique Seau d'un côté, euh, Charlene van Necker euh, euh, de l'autre. Mais euh, ça ne suffit pas, quoi. C'est.. Euh c'est pas, pas une, être que ça c'est pas une caricature quoi je veux dire c'est bon, bon. enfin, <rire> dans les faits, c'est quand même ça euh... Mais, bah enfin je crois que tout, tout, tout ce dont on a parlé là depuis le tournant numérique en fait on, on voit bien le paradoxe avec euh, l'ambition qui est annoncée dans le plan qui est euh, de faire euh, euh, du service public euh, notamment par la diffusion numérique une vitrine de ce qui peut se faire et dans le même temps on euh, réduit les budgets on coupe les, les émissions de fonds enfin euh, et on ne permet pas aux gens d'avoir de, de, le temps de réaliser des émissions de qualité. Et du coup, je crois que c'est enfin, assez clair là, dans ce que vous dites. Euh, vraiment, cette tension entre, euh, euh, d'un côté, on, on, on, enfin, on promeut une diffusion plus large vers de nouveaux publics, etc. Et en même temps, on, euh, renie, enfin, on rogne sur euh, ce qui fait le cœur euh, du métier, etc. Et, et du coup, je crois qu'on voit ça aussi enfin, un petit peu sur, euh, dans le plan, euh, la question de... On investit sur les modes de, de diffusion et en même temps, on enlève euh, du coup, euh, des, des budgets sur les personnes, notamment... Enfin, je ne sais pas si vous pouvez revenir un petit peu sur ce que c'est que euh, quand il parle d'évolution mécanique des charges. Dans le projet, euh, ce que ça veut dire euh, concrètement Alors, donc l'évolution mécanique des charges, que eux chiffrent à 20 millions d'euros, c'est en grande partie les charges salariales. Qui, dans, dans cette évolution mécanique des charges, pour, 16 000, pour un peu plus de 16 millions, pour eux, c'est euh, les charges salariales. Euh, donc en clair, c'est le salaire des gens, hein, tout compris, euh, charges comprises. Euh, euh, voilà. Qui sont effectivement lourdes à Radio France, qui représentent euh, 60% à peu près du budget. Mais c'est mais, mais normal, ça a toujours été euh, comme ça. Et parce qu'on produit chaque seconde, contrairement à la télé qui a recours au phénomène des boîtes de production, dont on espère qu'elles ne pénétreront jamais euh, le, le, la radio publique, mais on, avec l'évolution actuelle, on peut le craindre, mmh. notamment sur les podcasts. Mmh. et un petit peu cette mécanique là, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne sont pas... Oui, alors, bah, nous, nous, nous, nous, tout ce qui est... Tout ce qui est. toute émission, tout, tout jour, jour, tous les journaux, tout, chaque seconde de ce qui est diffusé à l'antenne est produit en interne par les salariés de Radio France, les journalistes, les producteurs, les animateurs, les, les attachés de production, toutes les, tous, les, tous les gens qui participent à la production radiophonique. Euh, alors qu'à la télévision, une grande partie des programmes, euh, les, les chaînes publiques sont en grande partie diffuseurs de programmes qu'ils achètent à des boîtes de production. Euh, parfois assez cher, enfin surtout c'est des boîtes de production où le modèle économique c'est le, le, le patron, le producteur se rémunère grassement et en revanche les petites mains sont payées au lance euh, Donc voilà, ce modèle-là, nous on espère qu'il n'arrive jamais à, à la radio parce que ça nous semble... Ça nous semble euh, d'abord pas souhaitable socialement, mais en plus euh, voilà, du point de vue aussi du service public, euh, je ne sais pas si on paye la redevance pour en gros euh, rémunérer grassement certains producteurs euh, que je n'aimerais pas de la télé publique euh, euh, via leur boîte privée de production. Donc nous, on, comme on produit en interne tout, on a une masse salariale qui est importante par rapport au budget. Mais, mais je, je dirais que c'est normal. Et puis ces, ces salariés, de temps en temps, il faut les augmenter. On vit pas hors du monde, on vit pas hors de l'inflation. Donc oui, il y a une progression mécanique des charges. Mais nous, on conteste qu'elle soit aussi importante que ce que prétend la direction. D'une part, on peut s'appuyer là-dessus euh, sur... Euh, une expertise qui a été déclenchée par le CSE central, qui a été faite par un cabinet d'expertise qui s'appelle Tandem. Euh, Ce n'est pas des marxistes-léninistes. Hein. Habituellement, là, on a du mal à... Ils ont des, des rapports qui, souvent, sont un peu de l'eau tiède. Mais là, pour une fois, ils ont un, un, ils ont un chiffrage sur lequel on peut s'appuyer, en partie, qui est bien inférieur à celui de la direction et qui dit que pour eux, l'augmentation mécanique des charges elle ne serait que de 7 millions et euh, quelques euh, au lieu des 16 millions brandis par la direction. Voilà. Et nous, <coughs> dès le départ, même avant d'avoir eu cette expertise, on contestait ce chiffre parce que euh, d'abord, on pense qu'ils sous-estiment ce qu'on appelle l'effet NORIA, c'est-à-dire euh, les économies qui sont faites avec le départ et le renouvellement naturel des gens qui partent en retraite. Il faut savoir que d'ici 2000. Euh, 22, on aura pas loin de 700 départs en retraite, je crois, si on analyse à peu près. Là, On a encore une pyramide des âges, où les gens sont... La moyenne, je crois, de, de, des salariés à Radio France, c'est encore plutôt au-delà de 45, voire 50 ans. Euh, parce que, comme on a Cyril Kiki et que les recrutements ont été quand même pas, pas énormes ces dernières années, voilà, on a, on a des, des salariés qui vieillissent. Donc il va y avoir des départs, donc ils sous-estiment volontairement ça. Et puis nous, ça nous surprenait quand même, parce que on a, on a subi une dénonciation de nos accords collectifs il y a quelques années de ça. Ils ont dénoncé la convention collective de l'audiovisuel public, ils ont dénoncé pour les journalistes l'avenant audiovisuel public à la convention collective journaliste, précisément principalement pour casser les systèmes salariaux qui euh, contenaient des automatismes de progression euh, qui faisaient que les, les, les, les, les salaires augmentaient mécaniquement, plus, de façon plus garantie pour les gens. Euh, ils ont cassé ça, on est sur des, des euh, progressions de salaires qui sont beaucoup plus individualisées, euh, euh, voilà, des promotions individuelles euh, au bon vouloir et au gré de, de, de, de la hiérarchie. Donc ça nous, ça, leur chiffrage nous paraît vraiment très surprenant, très surprenant. Et euh, voilà. Alors d'une part, c'est pas, euh, pas totalement illégitime que la masse salariale soit telle à Radio France. Et c'est pas illégitime qu'elle croisse mécaniquement. Elle ne croit pas du tout dans la, dans la proportion que, que, que le prétend la direction. Et, euh, et avant, l'État a accompagné ça. L'État a accompagné ça. C'est-à-dire que, oui, euh, le, le, le, le, le, la redevance euh, pouvait être légèrement augmentée. Euh, y avait, et puis, il y avait une, une croissance du, du, du, du budget euh, qui accompagnait euh, cette évolution-là. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on nous coupe les vivants. Donc, alors, c'est quoi C'est euh, euh, gonfler les chiffres pour... Euh... — Pour annoncer plus de suppression de postes bah ?— euh, pour, dramatiser. pour dramatiser et justifier, oui, des économies. Il euh, faut voir aussi... Moi, je pense qu'il y a aussi quand même un petit jeu entre Delphine Ernaut et euh, Sybille Veil, à qui euh, jouera la meilleure élève vis-à-vis -vis du gouvernement sachant que derrière, avec la réforme annoncée de l'audiovisuel public, la seule chose à peu près concrète qui a l'air de tenir dans, dans, dans ce projet pour l'instant et qui revient constamment, c'est on va créer une holding. On va créer une holding pour regrouper France Télé, Radio France, peut-être l'INA, peut-être France Média Monde, et même Arte, nous dit-on. Euh, notre avis, vu le statut d'Arte franco-allemand, ce serait peut-être un peu compliqué juridiquement, mais bon. La volonté, en tout cas, semble être celle-là. Et euh, bon, euh, il peut y avoir l'envie euh, chez Delphine Ernaut ou euh, Sibyl Veil de jouer les bons élèves pour se placer pour l'éventuelle euh, présidence de cette holding. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir ce jeu-là. Et, euh, et puis oui, et puis, euh, et, puis euh, et puis de, de, de dramatiser pour, pour justifier un niveau d'économie qui sinon est pas, euh, est pas justifiable. Quoi. Et euh, alors... Euh, je sais plus, je voulais ajouter quelque chose à propos de, de ça. Euh, bon, ça m'a échappé, peu importe, ça me reviendra. Euh, Peut-être qu'on pourra revenir un tout petit peu sur le projet de holding, effectivement, qui est plutôt dans l'air des, des sortes de fusion, qui, qui, qui quand même, euh, vu, vu la tendance politique euh, de, de ceux qui mènent ce genre de projet, euh, peut quand même soulever euh, pour le moins des inquiétudes, on va dire. Mais pour en revenir un peu à, au rapport dont vous parliez, etc., euh, évidemment, ça, ça, ça pose un problème de fond et ça pose un problème de forme sur euh, la transparence. Il me semble que quand même, dans un certain nombre de communiqués euh, des, des différents syndicats euh, à Radio France... Euh, c'est ça qui était pointé aussi, c'est le flou, euh, le flou qui était entretenu autour de, euh, bah, notamment concernant les suppressions de postes, En fait, de quoi on parle, qui va partir, etc. Et un flou en fait un peu permanent sur, euh, sur tout, qui est quand même euh, une stratégie euh, managériale euh, éprouvée euh, et dont on connaît euh, les conséquences. Est-ce que, euh, est que vous pouvez développer ça et puis, euh, et puis nous dire un peu où on en est justement de, des, des, des, des rapports avec. Euh, — Avec euh, la direction ?— Alors il y a un flou, puis il y a un calendrier euh, qui n'est pas innocent non plus. C'est-à-dire qu'on nous annonce ça juste avant les, les, les vacances d'été, évidemment, euh, en étant extrêmement flou sur, euh, sur euh, qu'est-ce qui est visé exactement, euh, comment on, quel est le, quels sont les plans précis euh, de la direction. Euh, et puis il y a une façon assez euh, aussi détestable de communiquer très massivement auprès directement auprès des salariés par des réunions en allant faire le tour des services pour euh, essayer de convaincre les salariés que que le plan de la direction euh, tout va très bien se passer ça va être formidable et que les syndicats euh, ne sont que des, des empêcheurs de, de tourner en rond il enfin, y a une façon comme ça de vouloir passer par-dessus la représentation syndicale et la, et la représentation élue des salariés qui est assez pénible. Euh, et euh, du coup, la... La négociation qui n'en est même plus une, parce que euh, l'ensemble des syndicats ont demandé justement à ce que, le, le, le, pour, pour, être, euh, pour voir si on euh, s'engageait si dans des négociations ou pas, à ce que les choses soient euh, précisées beaucoup plus clairement. Et comme elles ne l'ont pas été, euh, la direction a dit bon, c'est pas des réunions de négociation, c'est des réunions d'échange. Donc là, il y avait une série de réunions d'échange qui étaient prévues jusqu'à jusqu la semaine prochaine, jusqu'à mi-juillet. Il euh, y en a eu une première, il euh, y en a une deuxième aujourd'hui, il doit y en avoir deux autres. Euh, pour ce qui concerne la CGT et pour ce que je sais Sud, je ne je sais pas l'heure qu'il est pour les autres syndicats, mais on a décidé de, de ne pas aller à la réunion d'aujourd'hui et puis aux deux suivantes, parce que euh, soit ce sont des réunions de négociation, soit c'est des réunions de blabla, et il y a un moment donné, ça va bien. Et puis surtout, on n'est toujours pas d'accord sur la base même de la négociation, parce que le fond, c'est quand même que les discussions pour savoir euh, comment on va euh, supprimer des congés ou réorganiser le travail, euh, c'est pour arriver à supprimer 270 à 390 emplois et faire 60 millions d'économies. Et ça, nous, là-dessus, déjà sur cette base de discussion-là, on n'est pas d'accord. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas d'accord sur le niveau des économies demandées, on n'est pas d'accord sur le nombre d'emplois qu'ils veulent supprimer. Donc euh, on, a, on ne veut pas nous discuter de, de la façon dont on va faire ces économies avec lesquelles, on, sur le montant desquelles et, le, et la nature desquelles on n'est pas d'accord. Donc euh, très probablement, on va voir comment ça se passe, hein, mais je, je serais quand même très surpris qu'il qu y ait quelque accord d'étape, parce que leur idée dans un premier temps était de... D'abord ils voulaient faire signer un accord de méthode. Bon, l'accord de méthode, ils ont vu que la journée euh, du… du qui qu ren, aurait renvoyé à des négociations euh, à la rentrée. Ils ont vu que la, la, la mobilisation le 18 avait été très forte quand même, d'une ampleur qui a dû quand même un petit peu les surprendre. Je pense qu'ils s'attendaient à gros, mais pas à ce point-là. Euh, donc euh, Sibyl Veil a dit euh, « Bon, ben bah, OK, je vous ai compris. <rire> J'abandonne l'accord de, de méthode, mais j'accélère. » En gros c'était ça, parce que le fond était maintenu, mais elle proposait d'attaquer direct la discussion sur euh, les congés, <rire> les congés, le, les, les, les rythmes de travail. Euh... Enfin, elle a dit, euh, non, pas le problème, c'est pas l'accord de méthode, c'est le fond. Donc là. Euh, comme vous voyez que ça allait être compliqué de négocier, ils ont dit Bon, bah c'est plus, des, plus des, des réunions de, de, de négociation, c'est des, des réunions d'échange. Donc, il euh, n'y aura probablement rien de signé et on va se retrouver à la rentrée dans une situation à peu près identique. C'est-à-dire qu'on sera toujours face à ce plan d'économie euh, qui, sur le fond, n'aura pas changé puisque la, la, la, la direction, pour l'instant, ne veut pas, et Sybille Veil ne veut pas euh, discuter du fond. Et euh, voilà, il va, va se poser la question de savoir comment, euh, comment on donne suite à, à la journée de, de grève de, de, du 18 juin. Euh, et ça, il va falloir qu'on voit avec les salariés. Hein. Euh, parce que au delà des, au -delà des, des nuances qu'il peut y avoir syndicalement, euh, le paysage syndical est assez compliqué à Radio France. Il y a six organisations syndicales représentatives. Ça fait pas mal, ça fait un départ. Pillement assez grand, euh, avec euh, évidemment la direction qui essaye de jouer euh, toujours des divisions syndicales qui peut y avoir, euh, mais elle y parvient pas toujours. En 2015, il euh, y avait eu un front syndical assez, euh, assez uni. Euh, à la fin, il voilà, y avait eu y avait une, une façon, une appréciation différente sur la fin du conflit. Mais euh, voilà, on va, voir, on va voir comment ça va se passer à la rentrée. — Là, le front a l'air, de toute façon, euh, pour uni à Oui, pour l'instant, de... oui, oui. Pour l'instant, il y a un front syndical uni. Et puis le front syndical, il tiendra si les salariés poussent à ça. C'est les salariés qui tiennent, euh, voilà, qui tiennent le front syndical et qui décident, même si c'est compliqué dans une entreprise où il, où il y a là aussi... Euh, bon, on est... Le plus grand des, le plus grand, la plus grande partie des salariés est, à, est basée à Paris, euh, pas loin de 3000 à Paris, même plus de 3000 je crois. Mais ça en fait quand même un gros millier euh, dans les 44, euh, dans, les, dans tous les sites euh, disséminés en France. Et ça, ça rend toujours un peu compliqué, euh, un peu compliqué, euh, voilà, la mobilisation, les prises de décision. Euh, euh, les... le, le fait qu'on ait, qu ait un très très grand nombre de métiers différents aussi. C'est quelque chose de très, très compliqué, la radio. Donc là aussi, c'est un facteur des fois de division, et de, de, de bon, là, pour l'instant, tout le monde... Euh, tout le monde sait que ce nouveau plan d'économie risque d'affecter de, de, tout le monde. Et puis, à partir d'un moment, même ceux qui ne sont pas directement touchés, y a, je pense que les gens quand même ont compris que là, l'ampleur, la gravité des attaques fait qu'on ne peut pas euh, se voiler la face et se dire euh, « Moi, ça va », et puis laisser tout s'écrouler autour de soi. Quoi. Métier différent et, euh, et aussi, euh, comment dire, contrat différent, parce qu'il y a quand même, dans, dans tout, tout, parmi tous les gens qui travaillent, à, à Radio France, il y a énormément de, de contrats, euh, et euh, c'est important, je pense, d'insister aussi là-dessus, de, de contrats euh, extrêmement précaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça Et puis finalement, qu'est-ce que vous pensez euh, euh, vous, vous disiez au tout début de l'interview concernant la mobilisation qu'il euh, que y avait beaucoup plus de métiers, enfin que, que le, comment dire, les gens qui s'étaient mobilisés euh, concernaient beaucoup plus aussi les journalistes, etc. Euh, donc, euh, est-ce que vous pourrez... Vous pouvez parler un peu de tout ça mais... Donc, oui, il y a énormément de statuts, il y a énormément de métiers et de, de, de statuts différents, il y a énormément de précaires. Euh, ce qui est intéressant, <rire> c'est de voir que euh, sur, les, sur les 240 emplois que devait euh, supprimer euh, Radio France euh, entre 2015 et 2019, ils n'ont réussi à ce jour à en supprimer que 99. Ce qui montre deux choses c'est que, un, eux-mêmes n'arrivent pas pour maintenir la production, à supprimer autant d'emplois qu'ils le souhaitent. Et dans le même temps, alors qu'on devait réduire le nombre de CDD, il a augmenté de 30 ou 40 équivalents en plein, je crois. Voilà. Donc ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à supprimer euh, l'emploi qu'ils veulent supprimer, parce que c'est impossible. Et ensuite, euh, ils sont revenus à l'équilibre sans supprimer autant d'emplois qu'ils euh, voulaient. Radio France est revenu à l'équilibre en 2018. Donc ça démontre ces deux choses-là. Et sur l'emploi précaire, euh, oui, l'emploi précaire est, est toujours là et très très fort. Alors il y a les cachetiers. Bon, ça, c'est un mode de fonctionnement. Euh, c'est le mode de fonctionnement de Radio France qui a, qui a fonctionné euh, euh, voilà, sur, euh, sur des, des gens qui sont intermittents du spectacle, qui sont les producteurs des émissions, qui sont une partie des gens dans, dans la production, euh, euh, parce qu'on euh, considérait, et on considère toujours que les directeurs de chaîne doivent pouvoir faire évoluer les grilles et doivent pouvoir euh, mettre fin à une émission. Euh, bon. Mais ça, c'est une forme de précarité. Et puis il y a tous les CDD, qui sont dans à peu près tous les secteurs. Hein. Alors là, pour le coup, euh, que ce soit technique, administratif, euh, journaliste, il y a le fameux planning. Euh, du. De... Non, il l'avait ramené à 80 journalistes, mais là, il est reparti un peu plus à nouveau, il est plus proche de 90, là. Euh, et, qui sont, euh, et qui sont la, la, la variable d'ajustement, et qui sont aussi visés par ce plan d'économie à nouveau, parce que si on demande aux gens qui sont en CDI de restreindre leur congé, de, de changer leur rythme de travail, et d'intensifier leur travail, d'accroître leur travail, c'est au final pour faire 5 millions d'économies sur les budgets CDD, pige. Donc c'est l'emploi quand même au bout qui trinquerait. Hein. Il y a un marché de dupes à ce niveau-là, dans l'espèce le, de petit chantage que fait la direction en disant « si vous acceptez de restreindre vos congés euh, vos, vos, et qu'on revoit les rythmes de travail, euh, on supprimera euh, 300, 270 postes au lieu de 390 ». Mais c'est les, les précaires qui morflent ce, ce qui est évidemment dégueulasse. Euh, voilà, donc euh, ça c'est un, un niveau de précarité que nous on a toujours dénoncé. On, on essaye de se battre, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on a du mal et qu'on n'y qu parvient pas, parce que le système est très bien verrouillé et qu'il tourne comme ça sur un niveau de précarité qui, de notre point de vue, est, euh, est inacceptable et est scandaleux pour un, un service public. Toute une partie des rédactions ne tourne que parce qu'il y a euh, des, des, des pigistes et des CDD qui sont là euh, sur, euh, sur du besoin permanent de l'entreprise, en fait parce qu'ils sont effectivement là pour remplacer les gens en partie sur, sur du congé, sur des choses qui sont planifiables normalement, euh, sur des absences qui sont planifiables et, et, et qui, voilà, qui, de, qui devraient être pourvues par, par du, du, du CDI. Euh, ce qui s'est passé notamment quand en, quand en 2000, on a signé l'accord de réduction du temps de travail, et qu'on qu est passé aux au 35 heures, et que donc on a eu des, des jours de RTT pour ce passage aux 35 heures, c'est qu'au lieu de faire en sorte que euh, les cin la cinquantaine de journalistes qui avaient été embauchés pour, euh, pour cette réduction de, de, de temps de travail, au lieu de les, les employer là-dessus, on les a employés pour des nouveaux rendez-vous d'antenne. On en a profité pour, pour accroître le, le, le, le, le, le volume de, de travail à fournir. Donc on est resté en tension, euh, malgré tout, là-dessus. Et euh, c'est un système qui est vraiment, qui est vraiment très, bien, très bien verrouillé, ouais. euh, et qu'on euh, qu a du mal à casser. Et alors là, ils présentent, euh, ils présentent, eux, la réduction des budgets CDD comme de la réduction de la précarité. C'est pas de la réduction de la précarité. On réduit le nombre de, de, de, de, de contrats qu'ont les gens, ou, les, ou on, les envoie même, on les renvoie même carrément devant Pôle emploi, s'ils si n'ont plus de contrats. Donc euh, ça, c'est pas de la réduction de la précarité, c'est envoyer les gens au chômage ou, ou les rendre encore plus précaires en leur réduisant leur nombre de contrats. Mmh. Euh, nous, on leur a toujours expliqué que réduire la précarité, ça serait embaucher les gens, créer des postes, embaucher les gens. Euh, mais c'est évidemment pas ce qui se profile, là. — Et requalifier, évidemment, des... — Et requalifier... Et, requalifier, euh, que, euh, et après, requalifier les gens qui sont en, de droit en position d'être requalifiés. Ce, ce qui se passe actuellement, c'est que dès que quelqu'un euh, va en justice pour euh, faire requalifier son poste, il n'a plus de contrat, et quand la décision de justice intervient, quand il n'est pas en contrat, il est requalifié, mais il est immédi immédiatement licencié, puisqu'il n'est pas requalifié sur un poste. Donc il se retrouve avec des indemnités, il se retrouve avec de l'argent, mais il n'a plus de boulot. Et, euh, et voilà, il faut, Je pense qu'il faut insister aussi, que c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui, peut, qui, peut, qui peut durer, qui, qui touche aussi des... Euh, on a vu, par exemple, on a entendu euh, euh, Hervé Pochon euh, qui euh, annonçait euh, euh, à France Inter, euh, son départ en, en, en, en énumérant le. le enfin, en donnant le nombre de, de CDD euh, qu'il avait eu après plus de, plus de 30 ans d'antenne, je crois. Enfin, C'était absolument euh, spectaculaire, entre guillemets. Mais, euh, mais qu'évidemment, euh, des, des personnes euh, peuvent passer euh, 5 ans dans cette, euh, dans cette maison. Euh, à poste, à, à poste identique sur la même émission en étant rémunéré au cachet ce qui pose quand même un certain nombre, un certain nombre de problèmes et aussi euh, un, un point qui à mon avis sur, sur Radio France est, pas, euh, est important à rappeler c'est qu'il y a un chantage aussi euh, j'ai l'impression beaucoup avec euh, en particulier avec cette nouvelle direction mais je pense que c'est un truc qui, qui date un, une sorte de chantage à l'image de marque, c'est à dire qu'on entend souvent euh, Sybille Veil et je, on se doute à quel point ça peut avoir un côté insupportable pour les, les, les gens qui y sont euh, on l'entend souvent dire euh, que les salariés sont extrêmement attachés à la maison que de toute façon ils, ils aiment beaucoup travailler, euh, que c'est un privilège de travailler aussi pour euh, voilà, c'est une image de marque, c'est une image de prestige etc. et, euh, et finalement c'est un chantage au, euh, bah, ouais. au, à la réalité de, de, bah, sur, de sur, le les, sur les cachetiers c'est une forme euh, qui, est, euh, qui était acceptable à une époque où euh, à une époque où le, le, le, le, le, le paysage médiatique euh, pouvait permettre pour les producteurs une, un, une, une précarité relative qui était compensée par des niveaux de, de, de rémunération qui étaient euh, qui était, qui était très corrects. Euh, C'était un, un peu à l'époque des producteurs rois, c'est-à-dire à, à l'époque des euh, Claude Villers. Euh, bon. Et à la fois, ces gens-là étaient à l'abri de la précarité parce qu'on on ne les virait pas. quoi. Formellement, oui, ils étaient, ils étaient cachetiers. Mais un, ils étaient très bien rémunérés. Deux, il y avait peut-être un marché aussi médiatique qui faisait que s'ils si, euh, avaient envie de partir, ils pouvaient peut-être trouver ailleurs. Et trois, euh, trois on ne les virait pas. Parce que ça, il y avait beaucoup moins, ça tournait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, vous êtes un peu sur un siège éjectable quand vous êtes producteur d'une émission. et Vous êtes vraiment euh, au bon vouloir de, du directeur de la chaîne qui est un peu le faiseur de... De, de roi ou de reine, et euh, qui. Euh, voilà, c'est un peu le, le fait du prince, euh, et ça peut tomber comme un coup près à la fin de la saison. Euh, voilà, c'est. Donc c'est un, un. Cachetier, euh, à une époque, ça a pu être vu comme, euh, oui, une liberté, y compris pour les producteurs, qui n'avaient pas forcément envie d'être salariés, pour certains, parce qu'ils y auraient perdu euh, financièrement. Mais. Euh, mais aujourd'hui, dans l'univers médiatique où on est, et. Et avec le, le, le turnover de plus en plus grand, cette espèce d'obsession de, de, de, du changement, il faut tout le temps bouger pour pas louper, pour être dans le coup, c'est devenu c'est devenu ouais c'est devenu plus problématique. Et peut-être bah, pour euh, pour finir. Euh euh, vous nous parliez au, au tout début, je crois que c'est un point euh, sur lequel vous vouliez revenir, du plan de suppression 2015-2019. Mmh. Je crois que vous vouliez revenir sur ça. Est-ce qu'on peut remettre aussi en perspective, parce que là, on parle euh, d'une attaque qui est évidemment euh, énorme, euh, Sybil Bale, gouvernement euh, Macron, etc. Mais euh, ça ne saurait faire oublier que c'est euh, une dynamique, euh, on l'a vu... Euh, qui, qui dure déjà depuis un moment. Euh, Est-ce que, est que vous pourriez remettre en perspective un peu, un peu tout ça ?— Alors déjà, ça a commencé euh, sur, le, sur le contrat d'objectifs et de moyens euh, précédents, celui qui courait donc de 2010 à 2015, où on est sorti de la trajectoire financière qui était prévue à l'origine. Euh, C'est-à-dire que le gouvernement, qui se sentait pas tenu par les engagements du gouvernement précédent, euh, est sorti de la trajectoire et euh, est sorti dans les grandes largeurs c'est un manque à gagner mais c'était un manque à gagner de pas loin de 80 millions je crois sur l'ensemble du contrat d'objectifs et de moyens donc ça a commencé un peu là et nous on disait que c'était ça qui avait commencé à creuser le déficit parce que l'état n'avait pas euh, tenu ses angles, ce qui était, euh, ce qui était euh, signé dans le, dans le contrat d'objectifs et de moyens on, avait, on maintenait les objectifs mais on n'avait plus les moyens donc c'est ça qui a commencé à creuser le déficit pour nous. Ça est le coût du chantier. Euh, et puis de le COM 2015-2019, on nous dit qu'il faut faire... Euh, alors le montant des économies, j'en ai plus le souvenir précis. Mais en tout cas, en termes d'emploi, oui, ça se traduisait par euh, 270 déjà, ce qui est la fourchette basse là. C'était 230 euh, ou 240 CDI et, et le reste en poste CDD. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, euh, comme je vous l'ai dit. Ils n'ont pas supprimé autant d'emplois CDI et ils ont, au lieu d'abaisser de, de, le nombre de CDD, ils l'ont augmenté. Euh, et donc là, nouveau plan d'économie avec une nouvelle baisse euh, de la dotation euh, de l'État et Sibyl euh, Veille qui en rajoute deux louches. Euh, donc voilà. Euh, et, et, et cette logique-là, elle n'a pas de fin. Quoi. Quand on commence à dire on va financer les développements en nous-mêmes, en tapant euh, dans l'activité le, dans le, dans radio, ça n'a ça pas de fin, cette logique-là. Hein. Je ne vois pas de raison que ça s'arrête là et que dans trois euh, ans, en 2022, on vienne nous dire euh, « oh ben, finalement, c'est encore euh, 20, 40, 50 millions de plus. Euh, » Alors, ça sera peut-être dans le cadre d'une holding, s'il l'a crée. Et là aussi, la holding, nous, on a de... De, gros, de grosses inquiétudes. Alors, s'il s'agissait simplement de rassembler l'audiovisuel public pour qu'il soit plus fort et de lui donner les moyens d'être plus fort, euh, bon, je, euh, on n'était pas. Je, je, moi, j'étais euh, encore petit au moment de l'éclatement de l'ORTF, mais si j'avais été salarié à ce moment-là, je me serais peut-être battu contre l'éclatement de l'ORTF, mais c'était un autre contexte et autre chose. Quoi. Euh, là. Il y a à la fois euh, un gros risque financièrement que la radio devienne encore plus la cinquième roue du carrosse au sein d'une entité dont on ne sait pas encore, parce que ça on ne nous l'a pas dit, comment sera euh, fléché le budget, parce que ce sera un budget global qui ira à la, à, la, à la holding et puis réparti ensuite entre les différentes sociétés de la holding, auquel cas on peut craindre de se faire siphonner les moyens par la télé. Est-ce que euh, ou est-ce que ce sera des budgets encore fléchés dans chaque, euh, pour chaque entreprise Est-ce qu'il y aura toujours des contrats d'objectifs et de moyens Ça me paraît douteux puisqu'ils eux-mêmes euh, sont bien obligés de reconnaître que quand il y a des contrats d'objectifs et de moyens signés, ils ne sont pas respectés, donc je ne vois pas l'intérêt de continuer à en signer. Euh, et puis après, euh, on peut retrouver. Euh, C'est-à-dire qu'on peut avoir financièrement, on a, on a tout à en craindre. Et politiquement, on peut avoir euh, le mauvais côté de l'ORTF. C'est parce que quand je dis tout à l'heure que je, battu, je me serais peut-être battu contre l'éclatement de l'ORTF, euh, socialement parlant, oui. Politiquement, c'est sûr que quand on voit le rapport un peu ambigu, euh, pour ne pas dire plus qu'entretient qu euh, Macron et ce gouvernement avec les médias, avec quand même une volonté de contrôle assez inquiétante, euh, c'est sûr que c'est plus facile de contrôler un audiovisuel public regroupé sous la coupe d'un seul PDG, politiquement parlant. Et ça, bon, alors ils vont nous répondre qu'ils veulent réformer le mode de nomination, mais le mode de nomination qu'ils veulent mettre en place, ce qu'on a entendu nous jusque-là, c'est de le faire nommer non plus par le CSA, mais par le conseil d'administration des entreprises, ou le conseil d'administration de la holding, si c'est une holding, moi, je suis bien placé pour voir euh, comment ça se passe en conseil d'administration, puisque j'y suis élu. Le conseil d'administration, c'est quand même une chambre d'enregistrement euh, des décisions de la direction, hein. ou, euh, ou de, de, de ce que souhaitent euh, les, les représentants du gouvernement. Euh, les représentants des salariés, on est deux. Euh, on est en minorité, très très grande majorité, Ma, minorité pardon, joli, joli, joli, joli lapsus, <rire> la majorité. <rire> Euh, on, est en, on est en très très grande minorité, et on, voilà, on peut, on peut émettre toutes les protestations qu'on veut, voter contre, ça n'a pas grande incidence. Alors ils disent qu'ils veulent le réformer, peut-être qu'ils donneront un peu plus de sièges aux salariés. Mais enfin, vu la, vu la tendance actuelle, vu, on, a vu, on a vu ce qu'ont qu donné les, les ordonnances Macron sur la représentation des salariés et la représentation syndicale dans les entreprises. De notre point de vue, c'est une catastrophe. Donc euh, je, je, je doute très fort qu'une réforme du CA permette d'avoir un CA où les salariés seraient fortement représentés et seraient en capacité de peser sur le choix des PDG, euh, y compris, euh, idem pour la, ce qui vous peut vous intéresser, la représentation des, des auditeurs dans les, dans les CA. Ils feront peut-être une petite ouverture là-dessus, mais ça sera, ça sera une ouverture en trompe je pense. Donc, euh, donc la nomination des PDG par le CA, ça peut être encore pire que par le CSA. Parce que par le CSA, on est bien d'accord que c'est pas, que pas, que pas, euh, que pas euh, que ça ne donne pas des résultats satisfaisants. On a vu comment ils ont été euh, totalement euh, séduits par un Mathieu Gallet qui les a à moitié achetés quand il était PDG de l'INA... Un coup d'invitation et, voilà, et qui s'est retrouvé bombardé euh, à l'unanimité euh, PDG de Radio France. Euh, ce qui n'a pas été franchement voilà, forcément un grand succès. Euh, et voilà, on a, on, on, a, on, on a des choses à craindre aussi de ce côté-là, quoi. Mmh. — Oui, parce que ce qui est souvent évoqué, euh, si je me trompe pas, sur cette histoire de holding, c'est une, une BBC à la, à la française, non C'est pas ça c est, c est... Mmh. Voilà. — euh... Alors déjà, s'ils nous donnaient les moyens de la BBC, on serait content, parce que le, le montant de la redevance en, en Angleterre et en Allemagne, et là aussi, voilà, on parle pas de pays, c'est pas... pas ça fonctionne un peu différemment de chez nous, c'est sûr. On peut pas exactement comparer. Et, mais les, le, le, le, le niveau des moyens, même s'ils ont beaucoup perdu et qu'ils se sont fait aussi beaucoup tailler notamment la BIB. La BBC, ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu. Euh, mais, euh, mais ils ont quand même encore des moyens qui sont supérieurs aux nôtres. Euh, et alors, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est aussi intéressant, ils ont beaucoup perdu, et, et à mon avis, ils ont beaucoup perdu aussi euh, sur le fond. C'est-à-dire que quand on, quand on voit ce qu'était la BIB avant, avant les coupes et ce qu'elle est maintenant, bon. Mais bref, si, nous si la BBC, c'est le modèle, si on nous donne les moyens de la BBC, euh, on peut peut-être discuter, il faut voir. <rire> Euh, parce que euh, euh, de toute façon, enfin ce qui est, ce qui est, ce qui est flagrant, là, là ils, ils vont réformer la, la redevance, euh, il, il faut la réformer, et nous, nous on est d'accord sur le fait qu'il faut la réformer, ils vont y être contraints puisque comme ils suppriment la taxe d'habitation et que la redevance la télé, est, la redevance audiovisuelle est assise sur la taxe d'habitation, ils ne vont pas maintenir le dispositif de prélèvement pour la seule redevance télé, enfin audiovisuelle pardon. Euh, donc ils vont forcément faire quelque chose. Euh, quoi On ne sait pas trop encore. Euh, finalement, il semble que Darmanin ait arrêté ses provocations en disant qu'on allait carrément la supprimer pour euh, décider tous les ans, euh, au moment du vote du budget, euh, de la dotation de l'audiovisuel public, parce que ça, ça serait évidemment pour nous un danger énorme, parce que là, euh, ils pourraient nous ratiboiser tous les... à chaque exercice euh, tant qu'ils veulent. Donc euh, évidemment, il faut, il faut à tout prix maintenir un dispositif fléché et, et spécifique pour l'audiovisuel public. Mais, euh, mais Lucas, c'est qu'il ne faut surtout pas que ça rapporte plus, voire que ça rapporte moins, euh, au prétexte que euh, mouvement des gilets jaunes, euh, ras-le-bol fiscal, euh, auquel on leur répond, vous avez, on n'a pas vu le même mouvement des gilets jaunes. Moi, j'ai entendu dans le mouvement des gilets jaunes euh, l'expression euh, de, de, de besoin de services publics donc de financement euh, qui vont avec. Il y a, il y a eu plus l'expression d'un ras-le-bol de l'injustice fiscale, oui, que de, du niveau euh, éventuellement de prélèvement. Donc euh, s'il n'y avait pas la volonté politique de tailler, on pourrait tout à fait imaginer une, une redevance qui soit euh, un peu plus juste, peut-être, socialement, parce que le fait qu'elle soit euh, assise aujourd'hui sur, sur les seuls euh, écrans télé, ce n'est pas forcément juste. Et ça touche pas forcément les gens qui ont le plus d'argent. Ce n'est pas, voilà, pas forcément une assiette très juste. En revoyant l'assiette, peut-être en l'adaptant, peut en l'adaptant la, aussi aux revenus des gens, euh, et en mettant à contribution les fournisseurs d'accès. Euh, les GAFA c'est compliqué, mais euh, on peut essayer de faire preuve d'imagination, euh, les plateformes en tout cas qui, sont, euh, qui, peuvent, être, euh, qui peuvent être taxées, parce qu'elles font de l'argent avec nos contenus. Euh, Mathieu Gallet dont on parlait euh, il y a quelques temps, c'est quand même gonflé. Il part de Radio France, il fonde un truc euh, qui fait de l'argent en partie avec nos contenus. Quoi. Donc euh, bon. Okay. En, créant euh, en créant une plateforme de distribution de podcasts euh, qui pointera en partie sur les productions de Radio France donc, euh, donc voilà et donc euh, le, le, le modèle de la BBC alors au, au delà de la blague sur les moyens euh, ouais le, le modèle de la BBC mais la BBC effectivement avec toutes les coupes qu'elle a subies elle a, elle a beaucoup perdu y compris au niveau du contenu je pense et donc euh, c'est pas forcément un modèle absolu non plus euh, et euh, Le, le, le, encore une fois, l'obsession, euh, aussi bien pour la télé que la radio, là, on sent bien que c'est euh, de, de, de contrer les grandes plateformes euh, vidéo ou audio, euh, américaines essentiellement, mais euh, de faire ça avec des moyens qui sont ridicules par rapport, au, par rapport aux plateformes en question. Bon, bah, je crois que tu n'as plus une — Eh bien, merci beaucoup. — Bon. — Et bon courage un, pour... la mobilisation. non ?— Oui, c'était oui, <rire> long. Je, je me suis lâché. On a l'habitude de faire tellement court en radio. <rire> — Ça fait combien une heure hein ?— Là, on a une 19.30. Oh, — OK. — Moi, je crois qu'on a.